Bonjour à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui aura comme titre dans ma tête, dans ta tête, bref, où ce que je veux en venir, c'est dans la tête d'un entrepreneur. Les entrepreneurs qui sont en action, souvent, vont être... Trop appelés à rester dans leur tête, puis on est là pour travailler sur ça aujourd'hui. L'expression la plus commune, c'est souvent Ah, ben dans ma tête, je pensais qu'on on focus trop sur nos propres perceptions, ça nous permet pas d'avancer. Il euh, y a souvent des questions qui reviennent, mais je pensais pas que le fournisseur allait accepter ou je, euh, ou je pensais pas que je serais capable, euh, je pensais que c'était trop difficile. La recherche, elle, elle va pas bien donc. Euh, je ne pense pas être faite pour ça. Je ne pense pas que ça vaut la peine que je m'investisse autant. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Ce qui n'a pas de sens, c'est que rapidement, en tant qu'entrepreneur, on laisse aller des choses banales parce qu'on est entrepreneur, parce que c'est nous, parce que c'est notre business. Ça n'a pas de sens. Il y a une phrase aussi que j'ai apprise il y a vraiment longtemps, c'est que la réalité surgit dans le langage. Ce que je veux dire, c'est que la réalité surgit dans le langage, dans l'expression. Parce qu'en absence d'expression, la réalité, elle n'existe pas. Donc, elle demeure totalement imaginaire. Dans ma tête, c'est là où l'endroit où est que mes peurs se fondent, puis mes craintes, puis mes appréhensions existent. Ils n'existent nulle part ailleurs. C'est là où est que je me crée un monde qui est totalement irréel et démesuré. La réalité, bien, à ce moment-là, c'est l'endroit où ce que je vis. C'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que je suis dans la réalité de l'action ou je reste dans les craintes de ma tête. C'est l'endroit où je suis heureux, déçu, en extase, et surtout l'endroit où le défi existe en abondance. C'est l'endroit où la parole et l'action vont faire toute la différence. Je peux choisir d'un futur et je peux créer absolument tout ce que je veux. J'ai choisi il y a longtemps l'expression de soi sous toutes ses formes incluant l'action, le travail et l'expérience. Que dirais-tu de créer une nouvelle réalité qui va se manifester dans le réel et le concret? Donc, une réalité qui, par le choix et par l'action que tu vas faire, bien, te donnera le futur que tu désires. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de notre tête? Qu'est-ce que la formation Be Wild and Free peut faire pour toi en ce moment? Puis, quel est son potentiel si tu suis exactement à la lettre les méthodes qui sont enseignées? À ce moment-là, il y a deux questions importantes qui se posent. La première, qu'est-ce que la formation Amazon Be Wild and Free peut faire pour toi? Et la deuxième... Imagine le plein potentiel que tu peux développer si tu suis à la lettre les méthodes qu'on enseigne. Vois-tu, on est des entrepreneurs à succès, on a des étudiants à succès qui réussissent très bien parce qu'Amazon, au contraire de bien, bien, bien, des, des gens qui pensent, ce n'est pas spéculatif. Puis l'importance du private label, et on le répète aux étudiants, au monde qui nous suivent, fait toute la différence. Est-ce que le online arbitrage puis le retail arbitrage, ça fonctionne? Absolument. Mais si tu veux... Une option de sortie sur le long terme, c'est le private label qui va t'amener ailleurs. Le but étant de créer ton private label, de l'amener sur Amazon et ensuite, le plus rapidement possible, dépendamment du succès que tu as, d'exporter ça sur d'autres réseaux sociaux. Le but, c'est vraiment d'exporter ta marque au-delà d'Amazon tout d'abord, tu dois savoir comment que ça fonctionne. Il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à toi. Pour terminer là-dessus, là vois-tu à quel point ça peut faire toute la différence d'être en action? Le plus, plus qu'on est en action, le moins qu'on est dans notre tête, parce qu'on n'a pas le temps de penser. Je pourrais te dire, je connais des très, très, très, très très bons entrepreneurs qui malheureusement restent trop dans leur tête, passent pas à l'action. ont des idées de malades, carrément. Euh, ils ont des idées de génie, mais le simple manque de volonté... La peur de l'inconnu fait en sorte que ça ne fonctionne pas pour eux. Donc, j'espère que tu es quelqu'un qui prend action. Sinon, dès maintenant, vas-y, puis je t'invite à foncer. Puis viens, viens rejoindre notre communauté si ce n'est pas déjà fait. Puis on se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde!